Rendre au peuple sa pleine souveraineté, c'est aussi penser à nos compatriotes et à nos concitoyens d'outre-mer qui, aujourd'hui, se sentent méprisés par l'État central, par Paris, par Bruxelles, qui leur imposent des lois qui ne sont ou pas applicables ou ne correspondant pas du tout à la situation géographique où ils sont, à leur histoire, à leur culture. Et donc, nous rendrons la parole aux citoyens de l'ensemble de ces régions et de ces territoires. Et avec eux, nous construirons une loi de programmation pour les territoires d'Outre-mer pour rattraper les retards qu'ils ont et pour répondre à leurs besoins.